Dans cette vidéo, on va voir le 8 huitième boss du nouveau raid Rokalo. On va voir absolument tout ce que tu as besoin de savoir pour connaître le fight et être complètement prêt pour la sortie de Sanctum of Domination. T'en penses quoi, Never Never Il est carrément d'accord, c'est parti. Et on va commencer directement par la grosse particularité de ce fight. Tu te situes dans une pièce circulaire Où il y a des runes seules Et ce qu'il va faire c'est que assez régulièrement Il va transitionner, devenir invulnérable Et va essayer de réécrire la destinée En la rendant plutôt favorable pour lui-même Et plutôt défavorable pour toi Donc pour cela il va faire tourner les runes dans la pièce Et toi t'as un petit délai en nombre de secondes Pour ramener les runes au bon endroit Pour bouger les runes c'est ultra simple T'as juste à aller dessus S'il y a un nombre impair de joueurs Par exemple toi tout seul ça va tourner dans un sens horaire Et s'il y a un nombre paire de joueurs, par exemple si vous êtes à 2 ça va tourner dans un sens anti-horaire du coup l'idée c'est de soit y aller seul, soit y aller avec un de tes potes d'aller dans le sens le plus rapide pour aller poser la rune, parce que parfois ça sera plus rapide en sens horaire en y allant tout seul mais parfois il vaudra vachement mieux appeler un pote et faire le sens anti-horaire pour ramener directement la rune au bon endroit Niveau Strat, il y a un bon paquet de façons de faire. Pour notre part, on a mis des symboles sur chacun des cercles. Quelqu'un qui est assigné de base, et s'il voit qu'il y a besoin que ça aille dans l'autre sens, que ça aille côté anti-horaire, du coup, il appelle son backup, qui est également assigné à son symbole. Comme ça, chacun a la responsabilité de son propre anneau, et il appelle son backup en cas de besoin. Et ça a roulait plutôt bien, d'ailleurs. Aussi, pour pas que ce soit trop bidon, et oui, Rocalo c'est quand même le 8ème boss, il va y avoir pas mal d'orbes qui vont spawn à ces moments-là de transition et qui vont te stun si tu te les prends. Donc il va y en avoir pas mal dans la pièce, il va falloir faire gaffe à l'endroit où tu mets tes pieds. Aussi il va invoquer un gros paquet d'ates qui font des casts qui sont complètement contrôlables Donc on peut les cut, on peut les stun etc Et honnêtement ça va vite remplir énormément la salle Du coup je te conseille d'avoir quand même quelques joueurs qui ont de quoi bien envoyer en multi Et également nous ce qu'on se faisait c'est qu'on se mettait sur l'anneau super super super central paquet Comme ça on amène tous les ad au milieu et on les cliff tous et du coup ils tombent beaucoup plus rapidement et vu que c'est pas mal un fight de tank, mine de rien, il va y avoir des capacités qui vont cibler les tanks. Notamment, dans un premier temps, Destin Héroïque. Destin Héroïque, ça te met une dot d'ombre. Et surtout, ça met une énorme zone noire autour de toi qui veut dire enfuis-toi, enfuis-toi, casse-toi le plus loin possible du raid. Et en effet, c'est ce qu'il faut faire parce que plus t'es loin, moins les autres vont se prendre de dégâts. Une fois que cette zone disparaît et explose, il y a un add à la place. Si cet add-là touche le tank, c'est la merde. Donc, ce que t'as envie de faire, c'est d'aller tuer cet add. Heureusement, il y a quand même des moyens de gérer cet add assez facilement, parce que l'ad 1, il est contrôlable, donc tu peux le grap, tu peux le stun, tu peux faire tout ce que tu veux avec cet add-là. Nous, ce qu'on a trouvé qui marchait vachement bien, c'est notre DK grap l'ad dès qu'il apparaît, notre rogue met 6 secondes de stun dessus, on remet un petit stun de 2 secondes, on le colle bien au boss, comme ça on peut bien cleave sur le boss en même temps, comme ça on gagne du dps sur le boss, et en même temps, on prio quand même target cet add, histoire qu'il meure. Et vu qu'il a envie de taper du tank, de, de tuer du tank, il fait deux choses au niveau des tanks. Dès qu'un nouveau tank change l'aggro, l'agro, ou du moins dès qu'il tape une nouvelle cible, 1, il va faire 50% de dégâts supplémentaires sur ses 6 prochaines attaques, et également il va envoyer direct une grosse patate d'ombre sur, sur le tank qui reprend. Du coup, si t'es le tank qui reprend, tu fais bien gaffe, tu mitiges, cash dès que tu touches le boss, parce que c'est à ces moments-là où il va te faire le max de dégâts. Il va également te faire des petites mécaniques de jeu de jambes. Dans un premier temps, il va y avoir un truc où tu vas devoir te spread, tu vas devoir t'éloigner, il y a des grosses zones blanches qui vont apparaître autour de toi, potentiellement, c'est pris aléatoirement sur les joueurs, et il faut t'écarter un maximum du raid. Outre ça, ça va laisser une orbe derrière qui va réexploser après. Du coup, le jeu, c'est de vérifier et de ne pas te mettre à l'endroit où il y a déjà une orbe, et de poser ça dans les coins de la pièce, le plus loin possible. Idéalement, de façon à ce que ton raid soit le plus tranquille possible. Et vu qu'il a vraiment envie que tu te déplaces quand même un peu dans la salle et que tu t'ennuies pas, il va également faire des rayons. Donc ça va se charger au niveau de la salle et ça va faire ensuite des rayons tout droit en face de là où les rayons sont chargés. Je te montre là par exemple sur des petits clips, tu peux voir ça charge, charge, charge, charge et flou, ça va tout droit en face. Donc ça, il y a juste à faire gaffe, bouger, bouger le boss continuellement. Dès que ça pop, tu demandes à tes tanks, bouger le boss par là, pas, pas, pas. on bouge tous ensemble, les casters, les corps à corps et normalement tout se passe bien qui nous amène à la fameuse P3. Quelle est la phase d'exécution chez lui donc à 35% il refait son jeu des runes, donc il redevient insensible il remet les runes, tu dois remettre les runes au bon endroit et une fois que c'est fait, là tu peux lâcher les chevaux, tu peux lâcher la BL, tu es sur la dernière phase, sur la dernière phase, basiquement il va faire la même chose qu'avant, donc il va faire là sur le tank il va faire les rayons, il va faire les spreads mais en plus de ça, pendant que tu le tapes il va également jouer à destin avec toi pour se sauver, à partir du moment où les runes sont positionnées et que tu dois les mettre en place tu n'as plus que 30 secondes pour remettre les runes au bon endroit, crois moi ça peut être extrêmement court d'avoir que 30 secondes, surtout si c'est sur le grand anneau et qu'il faut faire tout le tour donc il va falloir se dépêcher très rapidement et être très attentif à ça comme sur pas mal de boss, si tu continues de gérer les mécaniques en étant serein si tu es alerte sur les mécaniques et que tu ne cherches pas juste à démonter le boss normalement, ça devrait bien se passer pour toi et du coup ça sera tout pour ce nouveau boss, Rokalo, le 8ème boss du Sanctum de la Domination qui arrive sur le patch 9.1 Pour rappel ça a été tourné en live sur Twitch donc n'hésite pas à aller checker la chaîne Twitch si t'as envie de voir en live les tests des nouveaux boss Également c'est un red test donc c'est encore possible qu'il fasse des petites modifications au niveau du boss Si tu kiffes, si tu surkiffes, tu, tu partages, partage autour de toi, balance sur les discords, balance à tes potes etc Vraiment c'est ça va carry de ouf la chaîne et ça c'est vraiment important N'hésite pas non plus à t'abonner, ça coûte rien, tu peux te désabonner à tout moment